Bonjour à tous et bienvenue sur TC1 Web TV. Aujourd'hui, je me trouve à Cultura pour vous amener à la rencontre de Stéphane Furlan, Dominique Lefebvre et Francis de Cadirac. Vous me suivez on y va Bonjour Dominique Lefebvre. Bonjour. Vous êtes à Cultura pour faire découvrir votre premier roman, Je suis toujours viking. un viking. Effectivement, je suis toujours un viking. Ce n'est pas moi personnellement, c'est un, un héros euh, imaginaire. Imaginez un viking qui arrive à notre époque, qui, qui par un trou de verre et qui se retrouve euh, plongé dans, dans, notre, euh, dans le monde contemporain. Il est recueilli par des pêcheurs à Boulogne. Il est leur fausse compagnie en arrivant dans la ville. Pour lui, il a trouvé l'Eldorado. Mais en réalité, ce reste un barbare et donc euh, il tue, il viole, il pille. Et, et la police pense que parmi les migrants, se trouve un tueur en série. Il y a aussi euh, une prostituée qui va l'aider. Alors la prostituée va arriver au, à l'aider au bout de quelques mois. Ce sont des gens qui vivent la nuit, ce sont des gens qui vivent en marge de la société. Elle va le prendre en charge, elle va se rendre compte que c'est un un migrant, mais comment un migrant de Scandinavie pourrait-il être aujourd'hui dans notre société Donc il va, elle va le civiliser, elle va chercher ses origines, elle va l'aider à, à trouver la solution pour retourner à son époque. Et cette histoire se passe dans le nord de la France Elle se passe à Boulogne-sur-Mer, alors donc vous avez... Euh, il se déplace dans la région des Flandres, dans les Flandres tout simplement, et, et ensuite on va les... Ils vont réussir à repartir à l'époque viking en l'an 800. Euh, y aura-t-il une suite à ce roman Bien sûr qu'il y aura une suite parce que si vous voulez, le... ces, ces deux personnages vont, vont réussir à, à... non seulement à, à s'aimer mais aussi à, à s'entendre pour euh, fuir la police puisque ce barbare, elle ne le juge pas en tant que barbare parce que c'est sa nature. Elle ne veut plus qu'il qu accomplisse les crimes dont il était l'auteur jusqu'à ce qu'il jusqu qu la rencontre. Mais après, ils vont, ils vont former un couple, ils vont fuir la police. Il y aura maintes péripéties, ils vont changer d'époque, de, de, mais ils vont finir par revenir dans notre monde, mais bien loin de Boulogne, en Amérique du Sud, où ils vont trouver refuge. Et donc, comme vous me parliez de suite, oui, il y aura une suite, ça, ça sera... Les dieux, les dieux nordiques qui sont nombreux, dont, dont un Loki qui est un, un dieu malsain et qui euh, ne tolère pas qu'un qu viking puisse vivre avec une, une, dame, une femme d'une autre époque. Donc euh, il va vraiment perturber le couple et, et après ce sera une quête, ce sera encore une histoire de mémoire, de recherche de l'autre. L'un des héros va descendre à Toulouse et le second va essayer de le retrouver, lui ramener sa mémoire et, et essayer de revivre comme avant. Mais ça ne va pas se passer vraiment comme cela. Votre roman, vous le décrirez fantastique Alors c'est un, un melting pot, je dirais. Il y a du fantastique, il y a de l'amour, il y a de l'historique, il, il, il, il y a même du fantasy. Hein, c'est très difficile de pouvoir cerner exactement le livre. C'est un livre d'aventure plus qu'un livre de... de que, que plus que définir un seul thème, tout simplement. D'accord, je vous remercie beaucoup. Bonjour Francis de Cadira. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Cultura pour faire découvrir et dédicacer votre roman La pierre noire de Quéribus. Pouvez-vous nous en dire un peu plus Bien entendu, je, je m'intéresse à ce sujet depuis de très nombreuses années, depuis mon enfance, puisque j'étais dans l'Ariège, et l'Ariège, les châteaux cathares m'ont toujours intéressé. Et j'ai eu l'idée de, de ce roman euh, en partant pour, en prenant pour base le, le secret de rennes le château Je crois que tout le monde connaît l'histoire de ce fameux curé ce fameux prêtre qui avait été muté dans une petite cure en 1874 et qui à l'issue de travaux qu'il a fait dans son église a découvert certains documents qui l'ont amené à une aisance matérielle importante puisque actuellement on évalue à plus de 2 millions d'euros l'argent qu'il aurait dépensé en restauration de son église bien sûr mais surtout en construction de sa villa, en construction d'un zoo. En 1874 c'était quelque chose d'extraordinaire d'un jardin botanique et en menant grand vie, ce qui avait amené euh, l'évêché euh, à se séparer de ses services. Donc j'ai pris pour base cette, euh, cette histoire. Et donc mon roman euh, part euh, au milieu des, des années 50. C'est une, une jeune dame qui, à qui son petit flirt offre un médaillon, un médaillon gravé. Et c'est sa fille, quelques, beaucoup d'années plus tard, qui, historienne qui cherche à découvrir ce que représente ce médaillon. Et son enquête, donc, commence à l'amener aux archives, euh, l'amène dans des bibliothèques, et là, elle croise un policier qui enquête lui sur un meurtre. Et en discutant, il se rend compte petit à petit que les éléments des deux enquêtes sont en train de se croiser. Donc, ils mènent leur enquête tous les deux, et c'est là qu'ils sont sur les traces d'une société secrète, les Chevaliers d'Adubis qui cache un secret millénaire, secret millénaire qui serait la base de la richesse de ce fameux prêtre. Voilà, si vous voulez, le, la, la trame de mon livre. Et comme je tiens quand même à ce que le livre s'appuie sur des faits quand même réels, j'ai repris un épilogue de ce livre un article d'un journal local qui fait état de chercheurs américains qui sont venus faire des fouilles sur Rennes-le-Château, pas exactement des fouilles, mais des sondages, ils ont découvert sous la tour Magdala euh, des coffres et sous l'église des excavations qui seraient des tombeaux, visigoths ou mérovingiens. Ils ont demandé l'autorisation à la DRAC de faire des fouilles et ces fouilles leur ont été refusées. Et on s'est rendu compte par la suite que ces chercheurs étaient mandatés par une société italienne, la société Robada Robadaessa, société italienne qui dépend du Vatican. Et cela m'a incité donc à écrire ce livre et comme épilogue, à reprendre cette histoire à l'épilogue de mon livre. Voilà un petit peu la trame de, de la pierre noire de Quiribus. Comment définiriez-vous le genre de votre, de, de votre ouvrage ben, Je pense que le mieux, c'est de faire état à un best-seller mondial. C'est le Da Vinci Code. C'est un peu dans cette veine. Voilà. Je vous souhaite autant de succès que, que le Da Vinci Code. J'espère aussi C'est votre premier roman euh, Non, j'ai déjà écrit un roman, mais c'est pas un roman. C'est un, un, un, un livre autobiographique. Un livre autobiographique sur, sur mon enfance, puisque bon, j'ai eu une enfance un peu agitée. Mais euh, c'est vraiment le premier roman euh, sérieux, si vous voulez, que j'ai écrit. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Euh, merci d'avoir fait état de mon livre. Bonjour Stéphane Furlan. Bonjour. Euh, vous êtes à Cultura aujourd'hui pour, pour faire dédicacer, pour dédicacer vos livres Ville Rose sans", et sans je n'y Oui, tout à fait. Enfin, c'est le même personnage principal qui se retrouve dans les deux. Euh, c'est un, un policier, en fait, avec une équipe autour de lui. Et j'ai essayé de mettre en, en scène, en fait, le, son monde autant professionnel que, euh, que familial et essayer de créer un univers particulier que je développe après euh, voilà, au fil de, de ces deux romans. Avec, euh, pour le second roman, il euh, y, y a deux livres, en fait, dans, un, dans ce roman-là, puisque euh, c'est une enquête sur un écrivain disparu. Donc, euh, ça me permet de, de jouer avec les écrits, la biographie de l'écrivain, euh, dans lesquelles j'insère quelques clés pour comprendre les livres. Voilà. Et il y a le troisième que je suis en train d'écrire, et entre-temps, enfin, du coup je, je dis peut-être un peu trop d'infos, mais entre-temps il va y avoir un, un troisième roman qui va sortir bientôt. Justement, j'allais vous poser la question, allez-vous continuer à nous faire visiter ou revisiter Toulouse grâce aux enquêtes de Victor Bussy, votre héros oui, c je suis en train de l'écrire là en fait, hein. donc il y, a... il y a le fil rouge, il y a un fil rouge en fait dans ces deux premiers romans qui est, qui est lié à des casses qui sont perpétrées à, à Toulouse euh... par une bande que j'ai nommée Les Cagoulés, pour lesquels euh... donc cet énigme-là, euh... il y a des éléments qui sont connus petit à petit au cours des deux romans, mais euh... il va y avoir, euh... mais il n'y a pas une résolution en fait euh... au deuxième. Et donc, euh, ce fil rouge se continue sur le, sur le troisième roman que je suis en train d'écrire. Et dans les deux romans, évidemment, il y a aussi une autre histoire à chaque fois très, euh, très particulière enfin, qui, qui, elle, trouve sa résolution. Voilà. Quel est votre ressenti par rapport à ces deux livres qui ont été publiés et à ce que au prix que vous avez gagné Alors, le Alors déjà, d'être publié, c'était... Euh... Important pour moi puisque j'ai ça fait 15 ans que j'écris. Alors j'écrivais pas du, du policier au départ, euh, c'était plus un univers de science-fiction de médias fantastiques. Euh, je suis venu euh, au policier parce que j'aime aussi en lire. Et le premier livre policier que j'ai écrit a été publié, donc euh, effectivement, là ça, ça a été euh, une grande joie pour moi. Enfin, et après le fait que ce livre là en plus et le prix de l'embouchure, euh, c'est euh, une espèce. Oui, une petite reconnaissance, enfin, ça ne peut faire que plaisir. En plus, il est donné par euh, des policiers euh, qui votent dans le cadre du, du prix de l'embouchure. Et euh, donc, il y a une petite caution professionnelle dans, dans l'histoire que je raconte. Bon. Vous avez abandonné donc euh, les écrits euh, science-fiction Alors, je, je me suis un peu amusé dans le second, J ai, euh, puisque euh, l'écrivain qui, qui a disparu, c'est aussi un peu moi. Bon. Donc je me suis pas mal inspiré. Et du coup, j'ai inséré euh, dans ce roman policier euh, quelques scènes de fantastique et de science-fiction, deux bouquins euh, écrits par cet écrivain disparu. Donc je me suis amusé à, à faire ça. Euh, après, je.. c'est pas sûr que je, que je reste dans le roman policier tout le temps. Enfin, je je m'autorise à, à aussi écrire d'autres choses. Euh, je trouve dommage d'ailleurs qu'il y ait des... Euh... Des, sé des séparations un peu rigides entre les divers, les divers thèmes euh, de la littérature. Euh, et dernière chose, le, le bouquin là, qui va sortir en avril, c'est un roman policier mais d'anticipation. Donc je renoue un peu avec ça. Donc a, là, ça sera pas la suite avec euh, Victor Bussi, l'enquêteur, mais euh, voilà, c est, c est aussi, ça se passe euh, avec des policiers euh, de Toulouse, mais dans, un, dans une France qui a euh, 10-20 ans de plus. Voilà qui est une société voilà, un peu totalitaire, avec beaucoup plus de contrôle de la population au niveau de, des nouvelles technologies. Euh, voilà. et, et aussi, je m'amuse à, à, à jouer entre l'univers réel et l'univers virtuel. Enfin, la réalité virtuelle et parfois même la réalité augmentée, dans ce bouquin-là. Voilà. Un peu à la Matrix Un, un peu, c'est un peu ça, mais c'est... Euh, euh, comment dire, c'est plus euh, la réalité virtuelle va servir à un moment donné à, à, oui, à trouver des, des, les clés de l'énigme que je propose. Ouais. À propos du, du projet de mettre en scène euh, à la télé ou au cinéma, je ne sais pas, ouais. Ville rose Sens en est tout alors, je sais que les droits ont été achetés et je, pour l'instant, le, le producteur n'a pas, pas pu monter. Donc, je, voilà, on, on attend encore. Vous savez si c'est pour la télé ou pour le cinéma Je pense que c'était plus pour la télé. Vous allez être consulté pour, euh, pour le scénario ou pour euh, le tournage Alors, c'est à partir du moment où on vend les droits. Après, euh, effectivement, on n'a plus notre mot à dire sur l'histoire. Mais après, si euh, les équipes viennent me poser des questions, évidemment, je serais content de... De, de travailler avec. Mais... Vous n'avez pas peur que ça change totalement votre histoire ah, le... Moi je pense que le, le, le bouquin existe donc à partir du moment où il existe même si après euh, un réalisateur euh, voilà, fait, fait une œuvre euh, en se l'appropriant ça ne me dérange pas trop mais euh, je fais confiance après au lecteur pour faire la différence. Comme beaucoup de vos, vos fans se demandent comment vous faites pour gérer deux carrières professionnelles une au conseil général et une comme auteur, plus être père de famille. Enfin... Bah, je m'organise. <rire> je, je, sépare, je sépare et, et j'essaie de, de me réserver toujours des temps pour l'écriture. Et après je... Voilà, pour l'instant l'écriture n'arrive pas à la tête de... Malheureusement j'aimerais, mais d'abord c'est effectivement mon travail, après ma famille et après quand il me reste du temps l'écriture et, et voilà. Mais si, euh... Je ne sais pas. Hein, si mon, un de mes objectifs est effectivement d'augmenter le temps que je passe à l'écriture. Hein, voilà. ben, je vous remercie beaucoup et bon, bonne chance pour la suite. Merci. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission dans, sur TC1 Web TV.